Toute ma vie a été en recherche de la santé humaine et du bonheur humain, et c'est à la portée de tous les êtres humains. Et c'est ça que je veux crier au monde entier. Le moyen d'être heureux et en bonne santé. Et il y a 60 ans que je pratique. Je travaille du matin au soir, semaine et dimanche. De 9h du matin à 8h du soir, pratiquement sans arrêt. Après, je prends quand même une heure pour moi. Puis après, je fais du courrier. Le temps de repos, j'en ai pas beaucoup. J'ai un jour de repos par mois. 86 ans, c'est pas mal quand même. J'apprends aux gens à vivre selon les lois de la vie, à retrouver leur joie de vivre, leur santé et à ne plus avoir peur de la vie. Je suis heureuse de les aider. Et c'est un grand bonheur pour moi, c'est le plus grand bonheur que je puisse avoir. Et je trouve que, à 86 ans, je vais beaucoup mieux que quand j'avais 20 ans. Ça me rend profondément heureuse, en conscience, parce que j'ai l'impression de faire ce que j'ai à faire. Et l'important, c'est que chacun fasse ce pour quoi il est fait et qu'il aime le faire. À partir du moment où on aime faire ce que l'on fait, quest ce qu'on peut souhaiter de plus. À nous de donner le meilleur de ce que nous avons, sans rien attendre. Le véritable don, il est celui qui donne sans rien attendre. Et plus vous donnerez, plus vous recevrez. Plus vous donnerez du bon, plus vous recevrez du bon. Plus vous donnerez du mauvais, plus vous recevrez du mauvais.